L'Italie La botte Oui, la Roumanie. Ça, c'est la Roumanie. Allez, bah, tu l'as trouvée. D'après vous, la Roumanie. Quels sont, euh, d'après vous les marques de jouets danoises. Est-ce que c'est Barbie Est-ce que c'est Lego Ou est-ce que c'est Playmobil Quel est l'artiste italien qui a pas la Joconde Ah, Picasso. Non, Aujourd'hui, c'est fête nationale de Lituanie ou Lettonie, est la Lettonie. Latvia, c'est quoi C'est la Lettonie. Lettonie, Lettonie c'est ça. Et est-ce que vous avez une idée de combien on est d'habitants sur le continent, enfin, sur le, dans l'Union Européenne, dans ces 27 milliards 1 milliard 7, 7, 7 milliards 6 milliards, 600 000. 000 millions. 600 millions Alors, moi je vais vous dire la réponse on est un petit peu plus de 450 millions dans les 27 pays de l'Union Européenne. Parmi les 27 pays, d'après vous, combien on utilise de langues Oui, 14. 14 euh, à peu près 17, non 17, 11. 11, plus 16. Et bien encore plus. 27. 24. 24, oh. 24 langues officielles. C'est les trois institutions qui font fonctionner l'Union Européenne. C'est-à-dire ce qui va nous donner un peu les règles du jeu pour qu'en Europe, parmi les 27 pays qu'on est, on sache comment travailler ensemble. Dans le Conseil de l'Union européenne, ce sont les ministres et les chefs d'État qui se réunissent. Donc du coup, c'est la voix des différents pays. Et là, qui se réunissent au Parlement européen, les différents députés européens, donc comme on l'a dit, qui sont élus par les citoyens. Donc c'est la voix des citoyens européens. Donc on a deux institutions au niveau européen. Une qui représente la voix des États, l'autre qui représente la voix des citoyens. Vous allez avoir un rôle, vous allez jouer le rôle de tel pays ou de tel parti vous allez peut-être des fois défendre votre pays, des fois vous allez au contraire défendre l'intérêt général, des fois vous allez défendre quelque chose de très particulier, et on le fera sur un thème qui a trait au développement durable et à l'écologie, d'où la présence des troisièmes éco-délégués avec nous. On se revoit donc le 2 décembre. pour continuer à parler d'Europe. Comment ça va Ça va bien, ça va bien. La mission de la Commission européenne, c'est de promouvoir l'intérêt général de l'Union européenne en proposant des textes législatifs et en veillant à leur application ainsi qu'en mettant en œuvre les politiques et le budget de l'Union européenne. Par contre, le Parlement européen c'est l'organe de l'Union européenne élu au suffrage universel direct, doté de compétences législatives et budgétaires et de surveillance. Le Conseil européen c'est constitué des chefs d'État, donc les représentations des États, et de gouvernement des pays de l'Union Européenne. Il définit les grandes orientations et priorités politiques de l'Union Européenne. Ou vous allez devenir député européen, ou vous allez devenir ministre, ou vous allez aussi devenir lobbyiste. Les députés de chaque pays sont répartis un peu partout là-dedans, dans tous ces partis-là. Dans ce parti-là, par exemple, il peut y avoir des Français, des Italiens, des Espagnols. Cela, ils vont plutôt défendre les gens, euh, par exemple essayer de faire construire des hôpitaux, des écoles, des services publics. Cela, ils sont plutôt au service des entreprises. Pourquoi les jeunes se détournent-ils ou partent-ils, d'après vous, des zones rurales, comme ici, ou des moyennes montagnes ou des montagnes Toi, tu dis quoi Bah, pour ses études, bah, il ouais. y, y a plus à. Il y a plus de choix en ville, que, euh, comme dans les grandes villes, que dans euh, les, les petites villes. Oui, donc... Mais euh, il n'y a, a, euh, enfin, a pas beaucoup de choix. C'est plus cher qu'en plus, il, il y a moins de commerce. La participation des jeunes à la prise de décision dans leur zone. Les jeunes qui habitent dans les zones rurales et montagneuses sont moins représentés dans les pouvoirs politiques. Pourquoi d'après vous, il n'y aurait pas beaucoup d'élus jeunes de maires ou d'élus dans, dans les conseils municipaux, ils profitent de la vie, ils ont, oui. ils ont pas le temps pour faire ça. Oui. Ok, toi tu dis quoi Oui, ils ont moins de culture. Oui. Est-ce qu'ils ont moins de culture les gens bah, en fait, Ils ont moins de maturité. Ils sont peut-être formés, ils vont à la fin. Oui, oui, oui, on moins de conscience de la vie. Tu fais attention, prénom Paolo sur le groupe Lobby Industrie Touristique. Euh... Quoi Tu as décidé bah nous, notre rôle, de convaincre Les verts. Les verts. Virgile. Virgile. Pour au moins une première idée, on met un problème. on va une première idée, On va le va On une va et de ne pas en faire par exemple des accrobranches ou, ou des activités de plaisir. Les lobbies du tourisme. Pouvez-vous euh, expliquer votre rôle On va faire des activités dans les montagnes pour que les jeunes y parlent là-bas, pour que ça les attire. Euh... On va essayer de se faire de l'argent dans les montagnes et en attirant les gens en même temps. Bah, les parcs et les réserves naturelles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 des loisirs à la ferme, vous avez installé des, des, des, éoliennes, des éoliennes pour, euh, oui. nous, notre propre électricité, oui. Et ça, du coup, on ferait que euh, le groupe des députés européens, les qui voulaient éoliennes. eux en mettre, en placer. Là, on parlait ni d'usines ni d'éoliennes, on parlait de moulins, hydro. Pour l'agriculture, hein. vous n'allez pas le faire dans des forêts où il y a des arbres. Il faut qu'il y ait des endroits où il n'y a pas d'arbres, que c'est froid, des choses oui. comme ça. Oui, mais justement, nous, ces endroits-là, on va vouloir les récupérer. Ils peuvent faire alliance avec nous. Pardon On veut mettre des restaurants. Oui, oui ah, c'est juste oui. Ça sur moi, je vous les rajouter. Mais maintenant, euh, tous les jeunes, ils ont ça chez eux, alors ça attire pas beaucoup de monde. Le problème, c'est que si vous créez des parcs euh, des réserves, mais que, qui s'ouvrent aux touristes, est-ce que ça va pas plutôt faire peur aux animaux qui sont dans la mm. rivière mais surtout, même s'ils si avaient les moyens de construire en campagne, il n'y a pas vraiment la place pour les construire. Le golf ça prend beaucoup trop d'espace. Euh, ça pollue. j'aime bien l'idée de faire un café pour qu'il y ait du réseau, mais du coup, il faudrait un grand. Le problème, c'est que souvent, euh, les jeunes qui commencent dans, la, dans le milieu du travail, ouais. ils n'ont pas encore beaucoup d'argent, surtout que des fois, il y a certains salaires qui sont plus bas selon l'expérience. On peut voter ou pour, ou contre, ou si on n'est pas sûr et qu'on ne veut pas s'exprimer, on peut s'abstenir. Euh, qui euh, est contre cette idée comme ça se moi je suis contre. 2, 3, 4. Et enfin, dernière idée, moins de mécanisation dans l'agriculture et donc plus d'emplois pour les jeunes. Qui vote pour Mécanisation. Ah, C'est-à-dire moins de machines agricoles. Pourquoi pas 7 aussi. 7 on est bon. 14, on est plus que la majorité. 14, oui. Là,